Aujourd'hui, on va parler du ficus ginseng. C'est un arbre que vous croisez tous énormément dans les centres commerciaux. Il y en a énormément depuis une douzaine d'années, même dans les magasins de meubles, des fois on en trouve. Donc le ficus ginseng, il ressemble ben, à ça quand vous le trouvez, donc dans un beau plastique, vous, vous ramenez à la maison et vous ne savez pas trop quoi faire avec. Bien entendu, c'est un ficus. Euh, donc, euh, Vous avez déjà eu euh, trois vidéos concernant le ficus sur la chaîne. Euh, Celui-ci ne déroge pas la règle, hein, c'est un tropical. On va se rapprocher. Je voulais vous montrer quelques particularités de cet arbre. Alors pour la petite histoire, le ficus 5 c'est un arbre qui est greffé. Alors je vous montre où est la greffe. La greffe, elle est ici. Alors, il est mis sur un microcarpa. Le microcarpa, c'est un ficus qui possède une particularité d'avoir ses racines protubérantes, comme on peut voir ici. Là. Alors il y en a qui adorent, et puis il y en a qui n'aiment pas du tout. Le problème, c'est qu'il est greffé, et donc la greffe, elle sera apparente toute c'est à dire qu'à cet endroit là vous allez toujours avoir une marque voilà pourquoi cet arbre on considère que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour commencer euh, à faire du bonsaï ce microcarpa lui est, il, ne, il, il pousse comme ça quoi dans la nature il, il a des, des racines comme ça protubérantes le truc qui se passe c'est qu'on l'a greffé avec un ficus rétusa au dessus le ficus retusa, si vous le connaissez c'est celui dont on parle dans les trois vidéos que je vous ai montré euh, jusqu'à présent ces trois vidéos vous montrent bien que ce ficus il pousse Bien, relativement doucement, gentiment, mais beaucoup moins fortement que le micro-carpa, donc du coup, eh ben ça fait euh, ça fait un décalage et c'est assez euh, c'est assez moche quand même. Ce que vous pouvez faire, c'est euh, mettre l'arbre en forme en le ligaturant par exemple, donc vous allez euh, pouvoir poser un petit peu de fil de ligature. On va prendre du fil de ligature, vous voyez, je prends ma petite bobine de 2 mm, je prends un petit fil et puis je vais m'amuser à ligaturer, alors quand vous ligaturez un ficus comme ceci, il va falloir enlever ses feuilles au départ, il va falloir nettoyer tout ce qui pousse, euh, qui est vraiment faible et je viens ligaturer mes branches et maintenant on va donner une petite forme j'essaye de reprendre si vous voulez la forme déjà de la racine existante le ficus ginseng il paraît qu'ils font des boissons avec il paraît que ils font plein de trucs avec le ficus ginseng microcarpa en bas ficus retusa en haut ça ça, c'est un ficus ginseng il aime la luminosité il aime la chaleur et il aime pas trop l'eau alors allez-y doucement avec l'eau voilà, pour tous ces petits renseignements, je voulais remercier Jérémy, parce que moi je ne suis pas un spécialiste du ficus ginseng. Hein. Vous pouvez le tailler, là il n'y a vraiment pas trop de problèmes, c'est c'est un arbre qui est assez solide et il va être résistant, il est rustique. Vous êtes excessivement nombreux à vous procurer ce type d'arbre parce que vous bah, vous le faites offrir, vous l'avez à la maison, vous, vous l'avez acheté, vous avez une, une, une envie tout d'un coup d'avoir un, un ficus ginseng, bon, bah, on peut comprendre, c'est une plante qui est sympa, mais pour faire un bonsaï, ça va être compliqué parce que vous n'allez jamais pouvoir corriger tous ses défauts et c'est pour ça que de temps en temps, quand il y a un débutant qui pose une question sur un ficus ginseng on a tendance à lui dire, bon écoute, arrête avec le ficus ginseng parce que c'est mieux de faire autre chose, mais prends un arbre autochtone, prends plus un tropical Parce que le tropical, il est tropical, il vit dans les tropiques. Donc, euh, ça marche pas en Europe, on est dans un climat tempéré. Ne vous fâchez pas, c'est pas grave, on va apprendre à le cultiver. On va faire de notre mieux, il va pousser et surtout, il ne va pas mourir. Comme c'est un tropical, il va falloir le rempoter dans la période chaude. Nous, en Europe, la période chaude, c'est l'été. Donc euh, nous, on va choisir le début de l'été pour pouvoir euh, le rempoter et qu'il puisse se refaire la cerise et ainsi euh, pouvoir récupérer durant le mois de juillet, août, septembre, ça à l'automne et octobre novembre. En octobre, vous allez devoir le rentrer. Une source lumineuse, c'est euh, par exemple proche d'une fenêtre. Une source, une source, source, Une source à la fois de, de lumière, mais aussi de chaleur c'est-à-dire que le soleil va apporter la chaleur nécessaire pour que cet arbre puisse survivre. Si vous le mettez trop près d'un radiateur ou trop près par d'une cheminée, d'une source vraiment très très virulente de chaleur, bon, l'arbre ne va pas supporter, les racines vont cuire, et puis ça, ça sera fini. Et vous le ressortirez au mois d'avril, après les périodes de gel bien entendu, et vous allez pouvoir le laisser tous les juin, juin, temps, En Europe, vous ne pouvez pas faire autrement que de le rentrer, et de le sortir pendant ces deux périodes. Le ficus ne supporte pas du tout le gel, c'est-à-dire que au dessous de 0 degrés, déjà il risque, il risque gros. Euh, lorsque vous le trouvez, il est sur les étals euh, des centres commerciaux. Alors là, il est en mauvais état, hein. là il n'a pas été super bien arrosé, généralement il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. il est très peu à la chaleur aussi. Donc la première chose à faire, il va falloir le retirer de ce pot plastique magnifique. Parce que le pot plastique, ça ne va pas le faire. Hein. On ne va pas le garder là-dedans euh, parce que c'est vraiment pas top. Alors. Là, si on tire gentiment, vous voyez, on a un substrat qui est super compact. Et encore celui-là, je trouve qu'il y a un petit peu de Pujolane dedans, ça pourrait éventuellement le faire. Mais bon, en plus, regardez, c'est très, très, très humide. Vous voyez, euh, donc on va le rempoter, on va se faire plaisir. Je vais vous montrer comment il faut faire. Euh, comme ça, vous aurez plus de questions sur le Ficus Ginseng. On va le faire très, très bien dans un substrat drainant. Alors, c'est pareil, les substrats drainants. On en parle, vous pouvez le rempoter dans, par exemple, l'acadama. C'est un substrat qui est composé d'argile. Si vous ne trouvez pas l'acadama, vous pouvez utiliser la poudzolane. Alors, la poudzolane, il ne faut pas l'utiliser pure. Vous utilisez un tout petit peu de terreau, par exemple, je sais pas, 10-15% et tout le reste de la poudzolane. Parce que la poudzolane, c'est très très drainant. Et ça retient pas l'eau donc il va falloir retenir un petit peu l'eau quand même parce que sinon il va avoir soif quoi euh, voilà sinon moi ce que j'aime bien comme mélange mais qu'on trouve euh, il faut quand même un petit peu chercher pour trouver ça je prends de la pierre ponce ou de la pumice qu'on appelle la pumice que je mélange avec de l'acadama 60% de pumice et puis euh, 40% d'acadama par exemple et là j'obtiens un substrat qui est à la fois un petit peu rétenteur en eau et puis qui est drainant et là mon ficus il va pousser super bien il va pousser super bien oh, ben voilà parce que j'avais oublié la poubelle la poubelle vous avez tout de suite la notion qu'il faut, faut l'amener hein, parce que quand vous allez dépiauter ça, là vous allez comprendre qu'il faut une poubelle on enlève le substrat alors gentiment, hein, vous y allez gentiment avec des baguettes chinoises c'est très très bien, vous n'avez pas besoin de gratter plus que ça évitez de, de trop forcer sur, sur les racines hein, allez-y mollo, on ne coupe pas les racines, vous avez quand même un petit racinaire sympa Bon, là, le substrat n'était pas trop trop colmatant, il l'était un petit peu, mais pas trop. Il y avait un substrat spécial bonsaï, euh, comme vous pouvez en trouver euh, en grande surface. On a jeté notre substrat qui n'allait pas. On a dépioté l'arbre, on regarde le racinaire, ça va. On voit qu'il y a un fil... Euh, parce que tout ce qui est euh, fil qui traîne, des fils de ligature ou fils d'acier vous pouvez aussi en trouver, cet hein. arbre vient de Chine et ils le font assez rapidement avec un petit peu n'importe quoi Faites très très attention à ses racines, pas besoin de les couper et là vous allez le positionner dans son nouveau pot On va étaler ses racines, son racinaire, comme j'ai préparé ce petit fil de ligature ça va pouvoir le maintenir alors je vous déconseille de le centrer dans le pot surtout s'il si est rectangulaire puis vous le décentrez un tout petit peu sur la droite ou sur la gauche ça peut être plus sympa à regarder. Je vais passer les, le fil de ligature à l'intérieur de ses racines ce qui fait qu'il maintient une racine, la grosse racine derrière et puis les deux racines de devant. Prenez la pince à jean qui est très très bien et vous venez bien serrer votre fil. Notre arbre il n'est pas encore rempoté il est positionné dans le pot vous voyez sur un côté et maintenant on va venir rajouter un petit peu de substrat, ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre un petit peu de charbon de bois, ça permet comme ça d'éviter tout ce qui est champignons, on va dire que c'est un filtre plus qu'un antifongique, le mieux c'est d'assainir maintenant le substrat, le seul truc c'est vérifier que le charbon il n'a pas été traité hein, euh, ou que le bois au départ qui a servi pour charbon n'a pas été traité parce que sinon ça ne va pas le faire non plus, il va falloir tasser le substrat, que il est drainant donc il est aéré, on vient le tasser d'abord avec ses doigts et puis ensuite avec les baguettes chinoises pour bien bien faire rentrer dans les interstices ce travail vous pouvez l'effectuer à partir du mois de mai donc mai-juin pour rempoter vos ficus c'est vraiment la bonne période je trouve commencez pas trop tôt parce qu'en avril il, y a, il peut y avoir encore des coups de gel suite au rempotage bien entendu vous n'allez pas le remettre à l'intérieur vous allez le mettre à l'extérieur à votre arbre pour qu'il se remette tranquillement à l'extérieur il faut plus qu'il gèle ça c'est si vous avez compris parce que tropical. Alors il faut bien bien garnir, hein. il, faut, il faut vraiment en mettre. Alors je vous mettrai dans la description euh, hein, les, les substrats que j'utilise, les outils que j'utilise, donc pince à jean, pince à couper le fil, une petite paire de ciseaux ça peut servir si vous devez couper des racines qui sont gênantes. Euh, les baguettes chinoises, euh, bah, vous les trouvez au resto, ça c'est pas un problème. Les petits pots vous embêtez pas, c'est pareil, vous allez sur le bon coin, il y a des très beaux petits pots et euh, vous allez payer ça 1 ou 2 euros. Si vous trouvez pas de petits pots, vous avez des professionnels qui de renom, qui sont euh, très très forts et qui vont vous proposer des poteries de très belle qualité moi je vous conseille par exemple les poteries de bonsaï lotus super jolies. mais il y a également euh, d'autres potiers ici on a fini le travail donc le prochain travail ce sera l'arrosage bon, lorsque vous arrosez vous arrosez pas trop près de votre de vos arbres vous arrosez avec une pluie fine l'eau va couler sous le pot et voyez il commence à y avoir des poussières qui, qui s'enlèvent voyez la, la poussière ici commence à partir ça filtre en fait donc on continue à arroser et quand l'eau est claire c'est bon vous pourrez arrêter cet arbre il doit être arrosé tous les jours, vous enlevez tout ce qui est coupelle, tout ce qui est assiette, tout ça vous virez. Il faut que l'eau coule sous les deux trous de drainage. Je vous montre le petit résultat donc obtenu dans ce pot. L'arbre est rempoté correctement, substrat drainant, pot céramique, très simple à faire. Vous voyez que le substrat n'a carrément plus rien à voir avec le substrat d'origine. Alors ce n'est pas des arbres avec lesquels vous allez pouvoir faire des pièces exceptionnelles. Par contre c'est un arbre qui mérite d'exister et donc qu'on peut entretenir facilement. Je voulais remercier trois personnes de mon club qui m'ont prêté bien volontiers leurs arbres. Maggie, Alexis et puis Martine. Parce que bon bah j'ai pas d'arbres de ce type dans ma collection vu que bah, ce sont quand même des arbres pour débuter puis par la suite. Euh on passe à autre chose je suis certain que parmi ceux qui vont regarder cette vidéo il y aura des personnes qui seront intéressées par cette façon de faire et surtout la manière de cultiver le, le, les tropicaux hein, puisqu'il faut quand même du matériel conséquent il faut une serre chaude ou une véranda sachez que pour cultiver les tropicaux c'est ce qu'il faut ici en europe même en faisant tout ce qu'il faut on va les entretenir on va les faire pousser gentiment mais je sais que nos amis dans les îles de la réunion ou de la guadeloupe vont les faire pousser dix fois mieux que nous je les salue bien d'ailleurs hein, tous nos amis des domaines des tomes. est N'hésitez pas sur euh, par exemple le groupe Info Bonsaï à venir nous montrer un petit peu ce que vous faites avec les ficus retusa, avec euh, le ficus ginseng, avec le ficus panda, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, allez faire un petit tour sur le groupe Info Bonsaï, hein, les modérateurs et moi-même on sera ravis de faire votre connaissance, regardez dans les descriptions de la vidéo, vous trouverez plein d'adresses intéressantes, des liens, des adresses pour les professionnels, euh, des, des chaînes aussi que vous pouvez découvrir qui sont partenaires maintenant de la chaîne Negicans canal moi je vous donne rendez vous très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir